Bonjour à tous, très chers auditeurs, j'espère que chacun d'entre vous va bien. J'ai une pensée chaleureuse toute particulière pour tous les fidèles qui sont là depuis les débuts, tous ceux aussi qui ont rejoint par abonnement courageusement la chaîne et qui malgré ben voilà, tous les déboires, tous les bâtons dans les roues, sont encore là, fidèles. Voilà, je voulais vous dire vraiment que mon cœur bat particulièrement pour vous et vibre fort. <rire> voilà, je vous embrasse fort, fort, fort dans mes bras sur mon petit cœur. Et à tous vraiment, je souhaite du fond de mon cœur que tout se passe du mieux possible en cette année qui s'annonce en effet une année de... J'entends mon âme qui me dit une année de rupture. Je crois qu'on a été fort préparés, plus ou moins les uns les autres. J'espère que vous êtes tous bien préparés et que vous êtes aussi préparés à aider tous ceux qui en auront besoin à hauteur de ce que vous pourrez, voilà. de façon à ce que tout se passe, cette transition très importante puisse se passer vers une autonomie souveraine avec des esprits et des êtres qui sont en fraternité les uns avec les autres. En pleine conscience de la situation et de ce qu'ils ont à faire pour être et pour rester autonomes et souverains de toute forme de dépendance d'intérêts extérieurs qui n'ont rien à faire et à voir avec le meilleur pour nous, et c'est à nous de le trouver, de le développer, et c'est vrai que s'il y a des brevets cachés, eh bien ça nous appartient, ça appartient à l'humanité, c'est à elle de décider ce qu'elle a à en faire, dans le meilleur, par le meilleur, pour le meilleur, et non pas selon... Euh, il faudrait pouvoir interdire un certain nombre de choses. Bon, mais je reviendrai là-dessus de toute façon dans le cours ou vers la fin de l'année sur une proposition par rapport à cette rupture et qu'est-ce qu'on se propose à la place comme autre manière d'être et de faire afin que tout se passe dans le meilleur, par le meilleur, pour le meilleur, dans l'autonomie et la souveraineté justement de chacun, dans le meilleur, par le meilleur et pour le meilleur. Bon, il y a des choses à dire et à faire, mais avant cela... Je tiens aussi à vous dire à tous, et merci à tous d'être là, d'être abonnés, et à tout le soutien que vous avez pu apporter depuis le début de mes euh, partages, il y a un peu plus de quatre ans, je crois maintenant. Voilà, un, un, un, un immense merci à chacun, très très chaleureux. Je vous envoie plein, plein, plein, plein, plein d'amour. Et j'espère, je, je désire de tout mon cœur, que cet amour fructifie, grandisse et permette un merveilleux jardin d'éclore, ici et là, un petit peu partout. Je tenais donc à vous dire aussi que j'ai dû, comme je vous en avais fait l'annonce il y a de nombreux mois maintenant, que je devais m'éloigner des réseaux sociaux. Et bien c'est pour cause de santé. Je ne suis pas encore complètement rétablie, mais j'ai appris énormément et ça m'a changé aussi. Je pense que de toute façon, cette année a été une année de, de grande transformation, transmutation pour chacun de nous d'une manière ou d'une autre sous un aspect ou un autre plus ou moins important je pense que quand même cette transition elle est assez englobante pour dire un terme voilà assez générique général alors comme euh, tout de même euh, je remonte la pente lentement mais sûrement euh, j'y crois je fais tout ce qu'il faut euh, et les résultats sont là, mais voilà, ça prend son temps. Le corps se régénère à son rythme avec les moyens qui lui sont donnés. C'est un ensemble, c'est holistique. Bien, bien entendu, comme, comme toute forme de guérison, hein, comme notre guérison à nous tous, à notre âme collective. Et j'ai quand même pas résisté donc ces dernières semaines à faire quelques enregistrements. J'ai des dernières nouvelles à vous communiquer. J'ai pas résisté à faire. Euh, une dernière enquête. Je sais pas si ce sera la dernière, mais voilà. Il me semble toujours que ce sera la dernière parce que je vois jamais ce qui peut y avoir après, mais voilà. Et puis, et puis, et puis, et puis le temps passe. Et puis mes mes mes antennes sont toujours euh, euh, comment on peut dire euh, prêtes à, à, à, à agir et réagir. Et donc voilà, tout naturellement, les choses suivent leur cours. Et il y a une nouvelle enquête et des choses que j'aimerais vraiment partager avec vous, qui sont pour moi tout de même des révélations. Euh, importante. Ce seront pas des révélations pour tout le monde comme d'habitude. Moi je suis pas là pour arriver en premier et dire ah voilà. Non non, il y en a d'autres qui en ont parlé mais pas beaucoup je trouve. Et il y a peut-être des précisions que euh, mon enquête peut apporter euh, de façon à ce qu'on puisse ensemble, avec euh, toutes les informations qu'on commence à réunir sur euh, ces sujets, à approcher un petit peu euh, d'une forme de vérité, hein, parce que je ne pense pas la détenir, puisque chacun a une forme, euh, on dire, chacun a sa, a sa lorgnette, d'accord et, et ce qui est important, c'est de réunir toutes ces informations pour approcher justement une forme de... Les vérités pour constituer une forme de vérité, euh, voilà, qui puisse parler à, à tous, à chacun de manière unifiée, voilà. C'est juste donc un témoignage et partage, comme d'habitude, que, que j'ai l'intention de faire. Mais il y a aussi le fait que euh, je me méfie de ma spontanéité, de cette énergie que j'ai en moi qui est si intense et qui est... Euh, qui, qui, qui m'a compliqué la vie à, à devoir apprendre à la gérer, parce que c'est vraiment une nécessité. Et je veux m'adresser aussi à quelques-uns d'entre vous qui sont venus à moi et euh, qui ont eu affaire à une des différentes manifestations de cette, de cette énergie, mais sous des aspects qui sont pas forcément agréables ou très positifs. Et euh, j'entends continuer à faire des efforts là-dessus. Et justement, c'est pourquoi euh, je vais prendre un peu plus de temps euh, pour euh, divulguer ces différentes informations et euh, pour publier. Ce sera un petit peu moins spontané. En tout cas, euh, c'est mon, mon souhait de façon vraiment à être vigilante à ne blesser personne. Parce que ça, ça me tient vraiment à cœur. Je sais que j'ai blessé quelques-uns d'entre vous euh, qui ont vu euh, des aspects euh, ours, hein, mon aspect ours, ou voire euh, euh, lion en lion en furie, hein, sans vouloir faire de tort à personne. Mais voilà, je vous dis, j'ai une énergie colossale à gérer en permanence. Et euh, c'est un, un, un cadeau de la nature qui m'a été fait, mais voilà, chacun a sa propre, chacun ses propres caractéristiques. Et euh, je voudrais être douce, je voudrais être tendre et, et, et, et, et n'être que manifestation d'amour pour chacun en chaque circonstance. Et c'est pour moi un chemin, C'est pas quelque chose qui m'est donné ou dont je suis capable à chaque instant et dans toutes circonstances. Comme tout à chacun, lorsque l'un ou l'autre d'entre vous est dans un certain état et vient à moi, euh, d'une certaine manière, ça peut déclencher <rire> des réactions qui ne sont pas désirables et que je ne désire pas moi non plus avoir. Et pourtant, quand je réagis comme j'allais réagir pour certains d'entre vous, j'ai fait de mon mieux, croyez bien. Donc, euh, mais à coup pas, je demande pardon, humblement, de tout mon cœur, et voilà, euh, peut-être cela aussi de façon miroir vous a permis de voir en vous quelque chose euh, qu'il y avait aussi à peut-être euh, à regarder. Je n'ai rien d'autre à dire. Je ne juge pas. Je ne suis pas meilleur qu'aucun d'entre vous. D'accord Et je ne me prends pas pour meilleur qu'aucun d'entre vous. Et ça peut-être dans ma façon de m'exprimer aussi, ça n'a pas forcément été clair. Et j'entends être beaucoup plus vigilante sur ces deux points-là. Voilà. Parce que il me tient fort, fort à cœur euh, de vivre et de vibrer dans l'unification, dans le meilleur, par le meilleur, pour le meilleur, avec vraiment le plus grand nombre d'entre vous. Ça me tient vraiment, vraiment, vraiment fort à cœur que euh, tout ce qui, tous les ersatz du passé, euh, pour quelque raison que ce soit, quelles que soient nos différences, puissent trouver leur juste place, leur juste, leur meilleure fonction, au meilleur moment, afin que... Qu'il ne blesse plus et ne blesse jamais personne. Voilà. Je ne sais pas si j'avais encore d'autres choses à vous dire. Ah oui, euh, si, une partie de ce que j'ai à vous partager ne le sera pas sur Au champ d'Amour des Oiseaux, sur YouTube, 5x5. <rire> ce sera, je pense, directement sur Crown Bunker Parce que je trouve que c'est la plateforme qui est la plus autonome de toutes. Et c'est pour cela et il y a vraiment, vraiment un désélan du cœur qui vibre une forme d'indépendance, d'autonomie et de bienveillance à l'origine, vraiment. Et dans la continuité de la, de la manifestation de cette plateforme que Mathieu a créée, qu'il nous offre. Et je remercie de tout cœur tous ceux qui soutiennent ce mouvement du cœur vraiment d'une générosité euh, pure et euh, de permettre que cela se perpétue d'une manière ou d'une autre. Et c'est une chaîne humaine qui est vraiment, euh, jusqu'ici pour moi, euh, dans le fond, hein. Et, et dans la forme que mène Mathieu et, et, et les, et, et les garde-fous qu'il a en lui, cette, ce, cette, cette merveilleuse âme qu'il a et qui le guide. qui... Et qui. Je n'ai pour l'instant que de gros, gros, gros compliments à faire et de tout mon cœur, et voilà. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez toutes les coordonnées de ma chaîne principale où vous retrouvez l'ensemble de mes communications pour ceux que ça intéresse. Et sinon, si vous n'êtes intéressé que par une certaine catégorie de mes partages et eh bien j'ai aussi créé une chaîne, j'ai répercuté euh, quatre chaînes que j'ai euh, ouvertes sur YouTube, je les ai dupliquées, elles se dupliquent sur Chrome Bunker. Voilà. Mais donc Chrome Bunker euh, à partir de maintenant sur cette plateforme et mes différentes chaînes, il y aura des vidéos, des communiqués exclusifs que je vais publier uniquement et qui ne se trouveront uniquement que sur Chrome euh, Bunker. Voilà. Euh, particulièrement sur les sujets de la santé et comme j'ai beaucoup appris, j'ai le souhait vraiment de partager. J'ai très peur de... Comme je ne suis pas médecin, euh, j'aimerais vraiment, vraiment prendre les précautions nécessaires et suffisantes pour faire ces partages en, en toute sécurité pour vous qui allez euh, recevoir ces informations. Voilà. Euh, et c'est pas facile pour moi, euh, voilà, parce que je dois sortir de cette spontanéité que j'aime tant, euh, que j'ai beaucoup aimé comme ça avoir avec vous. Mais je pense que ça, ça a mis des barrières, ça en a refroidi beaucoup. Déjà que euh, là où je me positionne à partir euh, du moment où j'ai commencé à publier faisait que de toute façon il n'y avait qu'une petite niche de, des humains de, de de notre collectif qui pouvait euh, comment dire euh, se sentir en écho avec mes partages, parce qu'il y avait tellement, tellement de choses qui ne qui ne sont pas favorables, tout simplement, au grand alignement et desquelles beaucoup pouvaient se sentir exclus. Et ça, je tiens à communiquer d'une autre manière, de façon à ce qu'on ressente beaucoup plus et à ce que passe beaucoup plus dans le fond comme dans la forme, l'énergie d'union entre nous concernant justement cette grande transition que nous traversons tous ensemble et non pas séparément les uns des autres, mais nous sommes chacun à l'endroit où nous pouvons faire le meilleur pour nous tous. Et c'est en faisant le meilleur pour chacun de vous-même que vous allez pouvoir faire le Donc c'est à la portée de chacun en fait. C'est à la portée de chacun, aussi difficile que cela soit, et euh, je pèse le mot parce que je sais ce que c'est que les difficultés et aussi de ne pas voir le bout du tunnel. Voilà, je, je sais de quoi je parle. Donc euh, je compatis avec chacun d'entre vous, avec chaque difficulté que vous traversez et qui se trouve sur vos épaules. Okay Mais si c'est là, ce n'est pas insurmontable. Alors courage, relevez la tête avec l'amour pur de votre cœur, en confiance, dans la foi de vous-même. Et que vous n'êtes pas seul, que nous sommes tous interreliés, mais véritablement, même si vous ne le savez pas, même si vous ne le ressentez pas, même si vous ne le voyez pas. C'est une vérité, une réalité. Moi je la vois, je peux même la... enfin bon, peu importe. Mais ça m'aide aussi à communiquer et à partager des éléments qui peuvent... Euh, conforter, donner comment dire, des forces à chacun d'entre vous, là où vous êtes voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pas pour moi, mais pour nous tous et à bien regarder et revoir de nouveau si vous êtes bien sélectionné avec la clochette toute, d'accord Merci de votre bienveillance, de votre écoute, de votre fidélité d'être là et d'être patient je vais euh, communiquer différemment je prendrai un petit peu plus de temps gros bisous, tout près de vous, toujours et sur mon cœur, et dans mon cœur. C'est comme une maman. Les mamans, parfois, elles râlent. Hein elles ont leurs humeurs, et elles ont leurs euh, limites. Et moi, c'est pareil, tout simplement. Voilà, je vous ai dit, hein, je vous ai toujours dit. Moi, je suis dans ces partages avec un cœur de maman pour chacun d'entre vous. C'est comme ça que je, je me sens pour chacun, chacun d'entre vous. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre culture, euh, etc. Et vos habitudes, et ce que vous faites, et ce que vous traversez. Voilà, gros, gros, gros, gros bisous à chacun.